Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues et aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo en mode confession en mode anecdote euh, qui va euh, vous aider à, euh, à voir comment en fait vous saccagez vous-même euh, votre apprentissage des langues que ce soit en anglais, en espagnol ou dans une autre langue. Vous allez voir que euh, eh bien, c'est très facile de d'arrêter de faire ça. Ça, je vais vous dire comment le faire et, euh, et c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière dans laquelle je vous expliquais euh, comment euh, lever vos blocages, vos croyances limitantes parce que pour moi c'est l'une des raisons majeures qui bloquent l'apprentissage. Euh, ce n'est pas la capacité à apprendre parce qu'on est tous capables d'apprendre, ça j'en suis euh, certaine. Et euh, donc pour aller la revoir, je vous invite à cliquer ici ou en dessous de la vidéo. Et euh, d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, pensez à récupérer votre kit de démarrage pour savoir comment euh, bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Il est en lien dans la description euh, en dessous de cette euh, vidéo. C'est un kit gratuit. Et donc l'anecdote que je voulais partager avec vous, c'est que... Euh, en fait, il m'arrive de faire des conférences en direct, en ligne, euh, pour... Euh promouvoir en fait pour recruter les nouveaux euh, les nouveaux candidats pour adhérer au programme au marathon d'anglais euh, le programme d'accompagnement pour parler anglais en six mois et donc, pour cela, eh bien je fais des posts euh, Facebook, des, de la publicité Facebook. Et euh, forcément, plus on est visible, eh bien euh, bah, plus de personnes nous voient, c'est logique. Et forcément, il euh, y a toujours des commentaires. Il n'y a pas toujours que des commentaires euh, positifs. Il y a toujours euh, bah, voilà, des critiques, que ce soit sur votre physique, sur votre voix, sur euh, votre manière d'interagir, de, de mettre vos mains, euh, sur ce que vous dites. Enfin bref, il y a toujours un avis pour tout. Et en fait, il euh, y, y, y a une personne qui m'a mis un commentaire, mais un pavé euh, comme ça, pour euh, ben complètement euh, me descendre euh, sur euh, le fait que euh, voilà, c'était du bullshit, que je vendais un truc révolutionnaire, euh, etc. Euh, D'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que moi ce que je vous mets en avant toujours, c'est le travail. Ouais, je suis sportive, je sais que ça ne tombe pas du jour au lendemain et que même si ce que je vous propose, c'est un plan d'action plus rapide et plus facile que les méthodes classiques, eh bien, si derrière, vous ne bossez pas, vous n'aurez pas de résultat, l'équation est vraiment très simple. Et ça, je vous mange jamais là-dessus, vous le savez. Et donc, cette personne m'a mis ce commentaire euh, en me disant que voilà, et, enfin, on sentait vraiment une grosse frustration dans, dans ce message. Et comment je me suis sentie par rapport à ça Eh bien, forcément... Euh, forcément ça m'a ça m'a totalement euh, blessé. Euh, c'est vraiment très difficile de recevoir ce genre de message même si je sais qu'il faut pas le prendre euh, per personnellement parce qu'on en reçoit des centaines par jour euh, je dis on parce que toutes les personnes qui sommes en ligne, on a l'impression, euh, enfin les gens, vous avez peut-être l'impression qu'on est inatteignable, qu'on est très loin, c'est comme des fois les commentaires euh, Facebook euh, les commentaires euh, les commentaires en dessous des vidéos à YouTube, il n'y a pas forcément euh, que des trucs agréables et donc forcément ça nous touche parce que c'est des vraies personnes qui derrière euh, les lisons et si je vous raconte tout ça en fait c'est pourquoi c'est que eh bien ça m'a euh, ce genre de commentaires, donc ça, forcément ça m'a brisé, ça m'a fait mal ça a été difficile pour mon égo de le recevoir, et donc l'enseignement que je voulais tirer de ce message en fait c'est que je voulais imaginer je vous laisse imaginer que vous ayez ce genre de personnes tous les jours dans votre vie qui vous disent euh, t'es nul, tu arriveras pas, imaginez une personne tous les jours vous dit ça, euh, t'arriveras pas à parler anglais, euh, t'as pas les capacités, tu n'y arriveras pas, t'as pas de mémoire, etc. Imaginez cette petite voix à côté de vous tous les jours vous dire ça. Imaginez le poids des mots. Comment vous allez vous sentir Comment est-ce que ça va vraiment vous donner envie de continuer Alors pour certaines personnes, oui, ça va vous donner le, le fire euh, pour pour y aller, pour prouver que vous êtes plus fort que ça et pour d'autres, ben je pense que pour la plupart d'entre nous, eh bien ça va nous descendre et ça va pas forcément nous donner envie et à, à force, on va en être convaincu. convaincus. J'aimerais que vous posiez la question et imaginez que si cette petite voix, c'était pas une personne extérieure, comme il m'est arrivé avec cette personne, mais que c'était vous-même. Imaginez ou plutôt observez, prenez la position du suricate, observez si vous, vous le faites à vous, avec vous-même. Est-ce qu'il euh, y a des jours où vous dites bah « ben non, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, je suis sûre parce qu'on le fait tous ?» que vous êtes aussi dans cette position où vous l'avez été. Imaginez, imaginez, je vous tutoie maintenant normal, imaginez l'impact négatif que ça a sur votre apprentissage. Si vous, vous êtes dans cette position, euh, d'ailleurs, je vous ai donné un, un petit exercice facile à mettre en place la semaine dernière dans la vidéo euh, des croyances limitantes, euh, c'est que vous allez observer ça et vous allez euh, faire en sorte de lever toutes ces phrases. Parce que ça, forcément, à force de se le répéter, on y croit et ça vient impacter négativement votre apprentissage. Et pour euh, euh, finaliser euh, la petite histoire que je vous ai racontée comment ça s'est passé avec cette personne et eh bien tout simplement je lui ai fait un message en lui disant comment je me sentais au lieu de rentrer dedans parce que ça n'a aucun intérêt euh, de, de, de montrer que j'ai un ego et que voilà on va à la confrontation, je lui ai tout simplement dit comment je me sentais, euh, à savoir que ça m'avait blessé et que ben non c'était pas du tout mon intention euh, de vendre du bullshit marketing mais euh, de, euh, de que mon intention était vraiment d'aider les personnes et en fait cette personne derrière m'a refait un message en me disant qu'elle était vraiment. Vraiment désolée pour ce message et qu'elle avait réagi trop rapidement qu'elle pensait s'adresser à une institution ou peu importe enfin peu importe les raisons euh, enfin que ce soit une institution ou une seule personne il y a toujours un être humain derrière l'ordinateur qui va lire ce genre de message donc c'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui c'est vraiment Faites attention au poids des, des mots parce que vraiment il y a une puissance euh, qu'on imagine, qu'on sous-estime souvent, euh, que ce soit des mots que vous, vous, vous allez balancer à d'autres personnes, ça c'est votre choix, mais surtout les mots que vous allez balancer à vous-même, parce que en fait vous, vous sabotez vous-même avec ce genre de vocabulaire. Donc c'est vraiment euh, ce que je pousse à faire. Euh, euh, tous les jours à mes élèves, c'est d'arrêter de, de, de se balancer ça dans la tronche, ça sert à rien, ça, ça, ça vous empêche en fait, ça vous met des obstacles et vous avez du mal à avancer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires si vous vous retrouvez dans ce genre de schéma, si vous avez des personnes aussi qui vous ont déjà dit que vous n'y arriverez jamais, que vous avez peut-être des profs, votre entourage qui vous tire vers le bas, ou même vous-même, dites-moi si ça vous est déjà arrivé dans les commentaires. Et euh, je vous remercie, c'est vraiment c'est de liker, de partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait aider d'autres personnes. Ça me permettrait d'avoir plus de visibilité avec cette chaîne et d'aider encore plus de monde. Et je sais aussi que je vais prendre encore plus de commentaires négatifs parce qu'il y a des gens qui que ça à faire malheureusement et donc je vous souhaite euh, une belle journée, une belle soirée. Et encore une fois je voulais aussi vous faire un petit merci spécial, un gros merci d'ailleurs parce que je sais que beaucoup d'entre vous euh, me suivent depuis euh, très longtemps et euh, je vois dans vos commentaires il y a énormément de bienveillance euh, dans euh, 90% des cas voire plus et que dès qu'il y a des personnes qui voilà m'attaquent comme ça sans raison, et euh, eh bien vous êtes là pour me euh, bah, pour me défendre et ça ça fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer parce que je peux vous dire que un message comme ça, ça vous ruine une journée et ça peut vous ruiner même j'ai des, des collègues en ligne qui ont même arrêté leur activité juste parce que des personnes comme ça euh, s'amusaient eh bien, à balancer euh, des euh, des, euh, des saloperies euh, euh, voilà en pleine face et je me demande si vraiment ces personnes le feraient en vous croisant dans la rue, je suis pas sûre derrière un ordinateur c'est beaucoup plus simple, bon j'arrête parce que là je suis en mode confession et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo, ciao